Et du coup, euh, bah, je, vais, je pense que je vais faire un, un récapitulatif de, de, tout le, de tout le live pour qu'on soit bien clair sur l'état d'esprit vraiment qui est important de travailler par rapport à la confiance. Euh, Déjà, donc je le répète, la confiance, c'est avant tout une question d'état d'esprit. C'est pour ça que je l'ai vraiment pris sous cet angle-là ce soir, parce que si vous travaillez votre état d'esprit, et l'état d'esprit, ça se pratique à se répéter des choses, etc., du coup, on va être dans quelque chose qui sera beaucoup plus propice à la rencontre. Ça se travaille, et pour moi, il y a vraiment toute possibilité pour vous de faire évoluer les choses dans le bon sens, ça j'en suis absolument certaine. Okay Rappelez-vous que vous n'avez rien à perdre que l'enjeu ne se porte pas sur telle ou telle personne ou telle ou telle rencontre et que rencontrer le but de rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous aimera pour ce qu'on est. Euh, et du coup, l'idée, pour que ça soit possible, c'est vraiment d'aborder tout ça avec curiosité, avec joie, euh, sans pression et à partir de qui nous sommes, y compris si nous sommes timides. Ok? Est-ce que tout ça est OK pour vous Dites-moi si, avant qu'on passe à la, à la session de questions, si vraiment tout ça vous parle, vous a parlé, vous aide. N'hésitez pas à, à cliquer sur le, le petit cœur. Alors, si tout le monde est prêt, on va passer à la session de questions. Euh, Est-ce qu'on a reçu beaucoup de questions Plein, apparemment. <rire> OK, on fait des signes. Alors, j'attends que les questions arrivent. Ça ne devrait pas tarder. Alors, euh, j'ai un petit souci technique apparemment, mais ça va arriver. Ok, alors, j'en ai une qui est, euh, pour une rencontre sérieuse, comment s'y prendre sans faire peur à l'autre Alors, pour une rencontre sérieuse, comment s'y prendre sans faire peur à l'autre En fait, on fait peur à l'autre, il faut bien comprendre ça. Pas parce qu'on recherche une rencontre sérieuse, parce qu'en plus, potentiellement, l'autre aussi recherche une rencontre sérieuse. Donc, au contraire, c'est plutôt rassurant. En fait, euh, on fait peur à l'autre quand, tout de suite, on voudrait que, justement, cette rencontre sérieuse ou cette relation amoureuse, ça soit avec lui ou avec elle en particulier. C'est-à-dire, on fait peur à l'autre quand on met la charrue devant les bœufs. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est bien de dire qu'on recherche quelque chose de sérieux assez tôt, euh, parce que, du coup, on annonce la couleur et si on le fait tôt, on se doute bien que ce n'est pas pour vivre tout ça, euh, le mariage, les enfants ou que sais-je, avec cette personne en particulier. Tandis que plus on attend, plus la personne va penser que c'est avec elle qu'on veut vivre tout ça. Okay Donc, pour moi, c'est vraiment important de dire « voilà dans la vie, voilà quelles sont mes aspirations dans la vie, voilà ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter, voilà où j'ai envie d'en être d'ici quelques mois, quelques, quelques années. » Et vraiment de faire comprendre que c'est ce qu'on veut dans la vie et que potentiellement, ça sera avec cette personne, mais potentiellement, ça sera avec une autre. Okay ça, c'est vraiment important de, de décorréler les deux, ce qu'on veut dans la vie et l'échange qu'on est en train d'avoir avec telle personne. Et là, je te garantis que du coup, tu ne feras peur à personne en disant ça. Euh, je rajoute quand même quelque chose qui est que faire peur à l'autre, c'est qu'en soi-même, on a peur. Et en l'occurrence, avec cette question-là, ça voudrait dire oh, « J'ai tellement peur euh, que… Euh » J'ai tellement peur que, euh, que, que l'autre euh, ne veuille pas la même chose. J'ai tellement peur de jamais rencontrer des gens qui voudraient la même chose que, que moi que du coup, je vais insister, je vais mettre la pression, je vais dire « et toi, et toi, j'insiste ». Non, laissez l'autre venir aussi, posez-lui des questions euh, très ouvertes, accueillez ses réponses, mais ne cherchez pas à mettre la charrue devant les bœufs. parce qu'il y a, aussi, beaucoup de personnes qui cherchent une relation sérieuse, pour autant qui en ont un peu peur aussi, qui ont potentiellement eu des, des mauvaises expériences dans le passé. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, C'est que chat et échaudé craint l'eau froide. Et du coup, si on les bouscule trop, même s'ils recherchent euh, du coup, euh, une relation sérieuse, si on les bouscule trop, qu'est-ce que ça va faire bah, Ça va faire que... Chut, on va reculer et on va se sentir un peu sous pression et voire harcelé parfois. OK Alors, euh, question de Yomino. Ma grande confiance en moi peut-elle être un frein au développement de la confiance de mon interlocutrice Ah, j'adore J'adore cette question parce qu'on a, a abordé le sujet de la confiance par manque de confiance. Mais on n'a pas abordé la, le, le sujet de la confiance, justement, en surconfiance. Alors, j'ai une question pour toi, Yomino. Tu pourras te la, la poser, tu répondras peut-être dans le, dans le chat. Euh, ma question, c'est est-ce que tu joues la surconfiance ou est-ce que vraiment tu es en, en, en très forte confiance okay Dans ces cas-là, moi, mon conseil, effectivement, parce que si tu as affaire à des personnes, à des interlocutrices un peu timides, du coup, ça peut être un peu écrasant. Alors, je pense qu'il y a un côté qui est assez attirant, mais pas si on en fait trop. Reviens vraiment à qui tu es. C'est-à-dire, qui tu es, c'est peut-être pas cette surconfiance. Peut-être que tu confiance, mais tu pas euh, naturellement dans le too much. Moi, je te, je te suggère quand même d'être assez humble, Tu vois, de faire preuve d'une certaine humilité. Euh, d'ouverture et, et de délicatesse par rapport à, par rapport à, à ta confiance. Euh, tu n'as pas à jouer euh, le mec qui n'aurait pas confiance, mais n'en fais pas trop pour impressionner. C'est plutôt ça que je veux dire, tu vois. Reste dans ton naturel. Et puis, si tu sens qu'en face de toi, tu as une interlocutrice qui n'a pas confiance, ben justement, profite de ta confiance pour la mettre en confiance. Aide-la euh, à, à se sentir bien, à se sentir à l'aise avec toi. OK alors, autre question euh, de Jérém. Comment faire quand actuellement, beaucoup de choses sont basées sur le physique euh, Alors, des choses sont basées sur le physique, mais pas uniquement. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, pourquoi Parce que le nombre de fois où j'entends des femmes et des hommes d'ailleurs dire « Ah, oh, il est beau » ou « Ah, oh, elle est jolie, mais bon, bof, il n'y a pas eu le truc ». Euh, C'est vraiment très fréquent. Donc, je veux juste un peu moduler ta, ta question. Je ne dis pas que le physique ne compte pas. Moi, je dis que l'attirance compte plus que le physique. Et l'attirance, elle est basée sur un tout. Et ça, euh, je pense que tout le monde sera, sera d'accord avec ça. Euh, voilà, on peut avoir la plus belle personne en face de nous. S'il n'y a pas une attirance, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qui ressort de sa personnalité, euh, ça ne nous donnera pas envie non plus. Okay Donc, comment faire Premièrement, fait au max <rire> par rapport au physique. Voilà, on a toujours moyen de prendre soin de soi, etc. C'est important pour soi et pour sa confiance. Et deuxième chose, justement, mise sur qui tu es, mise sur ta personnalité, mise sur ce qui t'intéresse, mise sur tes passions, mise euh, sur ce que tu as envie de vivre, mise sur ta sympathie. Tout ça, c'est des belles qualités. Tout ça, ça donne envie. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais, mais, mais moi, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment tout aussi important. Et, et ça, tu as moyen de le faire ressortir et à l'écrit, dans les échanges, évidemment, euh, lors, de, lors de la rencontre. Et dis-toi qu'en face de toi, bah, tu as des personnes qui se disent la même chose aussi, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que ça peut faire de, de belles rencontres. Alors, j'ai Alex qui me dit euh, « Dernièrement, j'ai fait une rencontre. On discutait énormément, un super feeling. Nos rendez-vous se sont très bien passés et pourtant, il a souhaité arrêter car il ne se projetait pas avec moi. Quand tous les voyants sont ouverts, comment j'ai pu ne rien voir ?» Alors, déjà, ne culpabilise pas Alex euh, parce qu'il y a deux possibilités. Soit tu n'as rien vu parce que tu n'as pas voulu voir, mais aussi, il y a des personnes qui n'osent pas... Euh, Parfois même, c est, c est, ça part d'une bonne intention. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas... Euh, ils se disent qu'ils vont nous faire de la peine ou des choses comme ça. Et du coup, ils n'osent pas nous dire euh, que finalement, bah, amicalement ou, ou autre, c'était très sympathique, mais qu'on ne se voit pas vraiment faire une relation euh, euh, avec l'autre. Et du coup, ça aussi, ça peut nous induire un peu en erreur. Donc, voilà, soit en éveil, essaye de ne pas te cacher les choses, mais dis-toi aussi que parfois, il bah, y a des choses qu'on ne pouvait pas forcément tout voir parce que l'autre n'a vraiment euh, euh, rien montré. Moi, je n'ai pas envie que ça te bloque pour la suite. Parce qu'encore une fois, quelque part, une relation amoureuse, ça se construit. Et ça se construit à chaque étape. Et là, effectivement, il y a eu des étapes successives qui ont eu l'air de bien se passer. Et pour autant, effectivement, ça c'est la vie aussi. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien jusqu'à jusqu la fin, ou en tout cas, que ça se poursuivra euh, jusqu'à la fin. Mais n'en tire pas de conclusion. Je veux dire, ça, ça arrive. Parfois, ça arrive que ça soit plus tôt. Parfois, ça arrive que, justement, de fois en fois, on ait de plus, plus en plus envie de se revoir. Et, euh, et moi, je trouve que c'est très, euh, très bien comme ça aussi. Donc, euh, je comprends que ça puisse être complètement déboussolant. Euh, mais, tu sais, toutes les hypothèses font partie de la vie et de la rencontre. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est de rester très ouvert par rapport à tout ce qui va se passer lors de nos rencontres, parce que l'humain est, est varié, euh, il peut se passer plein de choses. Et, et concentre-toi sur cette richesse-là. Et surtout, si vraiment tu sens, parce que peut-être derrière ta question, je, je perçois que euh, euh, peut-être que tu te dis « ouais, j'aurais pu voir », voilà, essaye de te dire que vraiment, euh, C'est important de ne pas se faire un film toute seule, euh, mais aussi de voir les choses comme elles sont, même si ce qu'on voit, bah, ça nous fait pas très plaisir. Ok Alors, j'ai Zen qui nous dit, est-ce correct d'avouer qu'on est déjà en contact avec d'autres ou pour le moment, des rencontres pures et amicales Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ou pour le moment, des rencontres pures et amicales euh, alors, je vais répondre à la question telle que je l'ai comprise. Euh, Est-ce correct d'avouer qu'on est déjà en contact avec d'autres En fait, moi, je crois qu'on n'a pas à l'exposer. Le, à C'est-à-dire que ça fait partie de notre intimité. On n'a pas à dire euh, dès le départ de soi-même, « Oh là là, je suis en contact avec plein de, plein de nanas » ou « Je suis en contact avec plein d'hommes okay ». En revanche, si l'autre nous pose la question, moi, je crois peut répondre. Ça ne veut pas dire donner des détails. Ça, ça serait assez déplacé. Euh, mais je crois qu'on peut répondre, oui, euh, pour l'instant, euh, j'échange. Surtout si c'est au tout début. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque part, on en est aux premiers échanges. Je ne vois pas pourquoi la vie s'arrêterait parce qu'on vient d'échanger. Euh, si c'est un peu plus tard, voilà. Je pense que c'est très, très important de discuter avec l'autre de où sont les, les limites et, et de ce que l'autre attend et de ce que soit on attend et, et de voir si, euh, si c'est réglé ou pas. Mais pour moi, euh, tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui s'est passé euh, où vraiment on se dit « ouais, il y a quand même vraiment un truc avec la personne et on a envie d'explorer de, un peu plus loin avec la personne », personnellement, je ne vois pas où est le problème euh, de, de pouvoir discuter avec plusieurs personnes euh, et il n'y a pas, pour moi, de raison de le cacher. Il n'y a pas de raison de le dire, mais il n'y a pas de raison de le cacher. Adèle qui nous dit Comment abréger sans blesser quand la rencontre ne plaît pas ouais. Alors ça, effectivement, super question, euh, parce que souvent, on se sent hyper mal à l'aise. On a peur de blesser, on a peur de ne pas savoir comment faire, etc. etc. Et, euh, et du coup, c'est toujours un moment qui nous paraît délicat. Et, et moi, j'ai envie de dire pourtant, c'est hyper important. C'est très important parce que sinon, on se retrouve un peu dans, dans la situation euh, tout à l'heure euh, d'Alex qui est que on n'aide pas l'autre à savoir où, où il en est. Du coup, c'est important d'être authentique et de dire effectivement, bah voilà, toujours commencer par ce qui est positif. C'est-à-dire que si tu en es à, à la rencontre, c'est qu'il y a eu des échanges qui t'ont plu. Même à la rencontre, il y a des choses qui sont euh, potentiellement agréables, sympathiques, peut-être que vous avez ri, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Donc, moi, je serais toi, je démarrais pour dire, voilà, euh, franchement, ça, c'était sympa, être un peu plus précise. voilà, J'ai apprécié ça et ça, mais je sens que je sens en moi que je n'ai pas cette, cette étincelle en plus qui ferait que j'aurais envie de poursuivre, et, et du coup, je pense que c'est mieux pour tous les deux que, que voilà, qu'on qu se le dise. Et, euh, et ça n'enlève rien au fait que, que, que l'échange était très, très sympa. Voilà, je crois qu'il faut être assez simple, et, et justement, je trouve qu'on fait beaucoup plus de mal à l'autre quand on lui dit pas que quand on lui dit avec bienveillance. Euh, ensuite, on a donc euh, Marc. Comment développer son autonomie affective Alors, euh, je pourrais faire des lives entiers euh, là-dessus. Ce sera peut être le cas un jour, je ne sais pas. Déjà, Marc, je voulais te féliciter parce que déjà d'avoir confiance, euh, confiance, ouais, le lapsus, <rire> c'est le sujet du soir, d'avoir conscience euh, qu'on manque d'autonomie euh, affective, j'imagine que c'est le cas. Sinon, tu ne poserais pas la question. C'est vraiment très important. Euh, parce que ça veut dire qu'on sait qu'on a quelque chose à faire évoluer en soi. Je vous disais tout à l'heure, la prise de conscience, c'est vraiment, vraiment l'essentiel. Euh, donc la question pour moi, ça serait pas tant comment avoir confiance lorsqu'on manque d'expérience, de... ah non, pardon, comment développer son autonomie affective. Euh, effectivement, la question, c'est de se dire euh, comment je fais, ça revient à ça finalement, pour être bien, sans avoir besoin de l'autre. C'est ça, l'autonomie affective. Ça veut dire que, justement, je vous donnais quelques pistes tout à l'heure, c'est j'arrête de focaliser tout le temps sur l'autre, mais je suis capable de focaliser sur moi. Et là, évidemment, je ne vais pas pouvoir te donner toutes les réponses. Ça, c'est des choses qui se travaillent. C'est des choses que je travaille beaucoup en coaching, justement. Mais déjà, pour te dire que c'est vraiment une question de focus. La focus le focus de l'autonomie affective, c'est le focus sur soi. Quand on n'est pas en autonomie affective, on est tout le temps en train de focaliser sur l'autre. Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il veut Etc. Et on s'oublie finalement. Donc, mon premier conseil, alors je sais qu'il sera potentiellement insuffisant parce que ça se travaille un peu plus, mais c'est vraiment de commencer à mettre le focus sur toi, sur tes envies, sur tes ressentis, sur comment tu remplis ta vie, etc. Etc. Et de ne pas tout le temps regarder l'autre ou être en attente de l'autre. Je pense que ça te parlera. Anthony. Comment avoir confiance en soi lorsqu'on manque d'expérience en amour Alors, bah, l'idée, et je comprends tout à fait hein, le, le, le questionnement, l'idée, c'est pas tant d'avoir confiance dans son expérience en amour, mais d'avoir confiance en soi. Moi, moi, je distinguerais les deux, justement. Parce que si tu bases ta confiance en toi, sur ton, la confiance en soi sur le fait d'avoir ou pas, d'avoir de l'expérience, là, forcément, tu ne vas pas gagner en confiance. La confiance en toi, là, du coup, dans ce cas de figure, elle n'est pas tant de ce que tu as déjà vécu en amour. Elle est plutôt de ce, dans ce que tu as envie de vivre en amour. Ce que tu sens que tu peux accueillir dans ta vie, ce que tu sens que tu peux, euh, ce que tu peux avoir à partager, ce que tu as à donner, euh, tout ça, c'est ça qui doit te donner confiance. Parce que es, quelque part, ce n'est pas parce qu'on n'a pas euh, d'expérience en amour qu'on n'est pas déjà riche d'amour qu'on n'est pas déjà ouvert et, et, et potentiellement qu'on n'est pas capable de, de, de recevoir et de donner de l'amour. Et donc moi vraiment, je, je, je, encore une fois, je focaliserai sur moi, je regarderai toute cette capacité d'amour, tout cet espace d'amour que tu peux avoir à l'intérieur de toi, je me connecterai vraiment à ça et, et c'est ça qui rayonnera de toi. C'est vraiment cette vibration-là de ce que tu as à donner, à recevoir, de ce que tu as à vivre, de ce que tu as envie de vivre, etc., euh, sur lesquelles j'appuierai ma confiance en moi. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, Mylène qui dit « Comment se sentir belle et désirable ?» Ou beau et désirable, mais bon, du coup, ok. <rire> Alors, et j'aime bien comment est, euh, est, est, est formulée la question parce que du coup, il y a bien « se sentir ». Pour moi, c'est pas comment je fais pour être beau et désirable. C'est comment je fais pour me sentir. Et dans ces termes-là, se sentir, ça, vaut, ça, ça veut bien dire que c'est une question de filtre, d'état d'esprit, de comment je vois les choses, comment je me vois, comment je me ressens. Moi, la première chose que j'aurais envie de te dire, encore une fois, c'est de prendre tout le soin que tu peux de toi. Quand je parle de ça, je ne parle pas que d'aspect esthétique ou physique. Hein. Parce que ce qui nous rend beau, c'est le fait de rayonner. Et ce qui nous rend rayonnants, je suis désolée, ça peut paraître enfoncer les portes ouvertes, mais c'est quand même une vérité, c'est cette lumière qui vient de l'intérieur. Euh, si on est tout sombre à l'intérieur, on aura beau mettre tous les phares qu'on veut, euh, non, euh, c'est pas ça qui fera euh, ce qui est beau. Euh, quand... quand euh, quand un homme nous dit euh, « tu es belle », c'est pas juste une plastique. Il le dit en général avec un, un, une, des étoiles dans, dans les yeux parce qu'il y a une certaine lumière qui vient. Cette lumière, justement pour que tu te sentes euh, belle et, et attractive ou, ou séduisante, ou beau, je ne sais pas du coup, euh, c'est vraiment de la cultiver, c'est-à-dire cultive ce qui te fait vibrer, cultive euh, ce qui te... Ce qui, te, ce qui te met en joie, cultive tout ça, prends soin de toi, fais, fais, prends cette attention. Ça passe aussi par des choses toutes bêtes euh, comme euh, arrêter de se dire des, des vilains mots quand on parle de soi arrêter de se juger, etc., ça, ça ne rend pas beau, pour le coup. Ça, ça ne rend pas et encore moins attractif. Okay Donc, il y a le soin que tu vas porter à toi, au fait de te sentir jolie, de t'apprêter ou beau, euh, de s'apprêter, etc. Mais il y a aussi tout l'état d'esprit qui va avec, encore une fois, pour révéler cette lumière-là. Euh, et c'est euh, si on passe son temps à se critiquer soi-même, à se juger, etc., on ne va jamais se sentir beau et, et, ou belle et, et attractif. OK alors, euh, question de Marie. Comment se mettre en valeur sans en faire trop Alors, oui, ça c'est la délicate subtilité justement entre, bah, ça fait une parfait, euh, parfaite transition avec, euh, avec ce qu'on s'était dit euh, juste avant, euh, avec quelque part, je me sublime. C'est la différence entre se sublimer et en faire trop. Se sublimer, ça veut dire qu'on ne dénature pas ni son physique, ni sa personnalité. Ça veut dire qu'on fait ressortir euh, des, des jolies choses, on, ça peut être encore une fois d'un aspect esthétique ou de soi, euh, mais on ne dénature pas. À partir du moment où on en fait trop, ça veut dire qu'on a dénaturé. Ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple tout, euh, tout bateau, mais on va à une date euh, déguisé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout notre style. Euh, on, on ne met jamais de talons, on ne met jamais tout ça. Et là, on va jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Non, dans ce cas-là, euh, ça serait plutôt bah, je me fais mignonne, je me sens bien, etc. Mais je reste dans mon style habituel. Tu vois, en faire trop, c'est quelque part, je sors de qui je suis. Euh, je sors de qui je suis physiquement, je sors de ma personnalité, etc., et je deviens quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est trouver le, le juste équilibre, mais, mais on passe de l'autre côté quand on commence à, à vraiment sortir de qui on est. Alors, on a Wiz qui nous dit, « Comment exprimer le souhait d'avoir une relation sérieuse à une personne que l'on a déjà vue plusieurs fois et où il y a rapprochement ?» Alors, est-ce que, Wiz, euh, tu veux nous dire que tu en es déjà là et que tu n'as pas osé faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le dire très tôt euh, Évidemment, euh, la meilleure solution, c'est quand on le dit tôt. Hein. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus on le dit tôt, moins on a l'impression de, de, de, de faire de la pression sur l'autre et plus c'est facile à dire. Si jamais, Wiz, ce que tu veux me dire, c'est que tu en es déjà, avoir eu des rapprochements, etc., euh, et que tu as déjà vu la personne plusieurs fois et que tu n'as toujours pas osé avoir abordé ce sujet, bah, là encore, fais-le le plus tôt possible, c'est-à-dire euh, maintenant, et fais-le avec la plus grande simplicité, le moins de pression possible. C'est-à-dire, du coup, ce n'est pas en anticipation, mais c'est plutôt bah, comme un, un, un petit point de dire euh, tout ce que tu aimes partager, tout ce que tu aimes vivre avec la personne, que c'est top, etc., que toi, dans la vie, pareil, ne hein, dis pas que c'est avec lui encore ou avec elle, dans la vie, voilà ce que tu as envie de, de vivre. C'est clair que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, bah, ça donne envie d'explorer un peu plus et d'ouvrir le dialogue. Ouvre le dialogue pour te dire, bah, finalement, toi, voilà comment tu vois les choses Où tu en es Et pose la question de manière intelligente, c'est-à-dire ne dis pas où nous, où en, où nous en sommes, si tu as peur de mettre la pression, où tu en es dans ce que tu veux de manière générale. Et puis après, affine petit à petit. Moi, c'est vraiment mon conseil euh, malin. <rire> alors, Clara. En ce moment, on doit donner rendez-vous où Car tout est fermé, donc pas de rendez-vous chez soi. Point d'interrogation. Bah, alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, j'ai quand même tendance à vous dire. À... Et, et Dieu sait si j'ai beaucoup de, de, de personnes que, qui, avec qui je discute qui me disent « Oui, premier rendez-vous chez moi ou premier rendez-vous chez elle ou chez lui. Wow. » Waouh moi, personnellement, jamais je ferais ça. Euh, non, quand même, je vous disais de ne pas être dans la méfiance, mais quand même, une certaine prudence s'impose. Donc, ma réponse euh, en toute logique serait non. On ne va pas euh, chez un ou une inconnue euh, où on ne reçoit pas non plus euh, le premier soir où on rencontre. Alors, je comprends que du coup, on se retrouve un peu euh, au dépourvu euh, par rapport au fait que qu'il bah, n'y a plus de bar, il n'y a plus de resto, il n'y a plus tout ça. OK, mais en même temps, ça permet d'être un peu inventif. Surtout que là, euh, très clairement, autant l'hiver, je comprends, on a froid. Se balader pendant trois heures dans la rue, ce n'est pas très rigolo. C'est le printemps, il fait beau. Euh, du coup, euh, dehors, dehors, on se balade, on découvre des coins, on fait découvrir à l'autre des coins si on n'est pas exactement du même quartier ou de la même ville euh, et, euh, et on fait des tours en ville, dans un parc, quelque part. Il y a plein d'endroits à explorer. Ça peut être hyper sympa. Si vraiment on a senti un très bon feeling avant, pourquoi pas s'improviser un, un, un pique-nique ou, ou quelque chose comme ça Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas de frein. En fait, ça aussi, c'est une excuse. C'est pas parce qu'on n'a pas de bar ou de resto qu'on ne peut pas se rencontrer, qu'on ne peut pas passer un super moment. Au contraire, à la bonne franquette, naturelle. Moi, je trouve que ça fait encore les meilleures rencontres. Euh, c'est vrai l'été, euh, le printemps. Comment on fait du coup J'anticipe éventuellement sur la question que vous, vous posez. Comment je fais l'automne et l'hiver bah, On s'en mitoufle. Peut-être qu'on ne sera pas le plus à son avantage, mais on sera dans quelque chose, encore une fois, dont on pourra rire. Ayez de l'humour par rapport à ça. Je ne dis pas que la situation actuelle est très drôle. Je dis que dans la rencontre, si on est en plein hiver et qu'on est emmitouflé dans son anorak et qu'on a le nez rouge, ben non, le nez bête on ne le voit pas. Bon, qu'on est emmitouflé, et qu'on grelotte, peut-être que la rencontre sera un peu plus courte, mais elle sera peut-être encore plus croustillante. Et puis, et puis dites-vous que ça ne gâche en rien. S'il doit y avoir vraiment un truc, un feeling avec la personne, il y sera qu'on soit dans la rue ou qu'on soit ailleurs. Euh, où j'en suis euh, Alors, Catherine, la fluidité et l'intensité des échanges peuvent-ils être des gages de confiance accrue Alors, moi, je dirais que euh, c'est euh, gage déjà qu'il y a une entente, qu'il y a une complicité. Ok Confiance oui, si tu ressens pareil, j'en reviens à ton intuition. Si tu ressens que, euh, voilà, dans cette fluidité, il n'y a pas des choses qui sont de l'ordre de, de la stratégie, qui sont vraiment des, des choses vraiment très naturelles. On répond du tac au tac, on chatte, etc. Moi, je trouve quand même que c'est gage de confiance. Après, c'est confiance à hauteur de où on en est, c'est-à-dire à hauteur du fait qu'on est en train de chatter, qu'on n'a pas rencontré la personne et qu'il y a plein d'autres choses qui vont se révéler quand on la rencontrera. Mais je crois que c'est déjà quand même un signe que ça mérite d'explorer, et ça mérite d'aller jusqu'à la rencontre, au moins. Et puis après, tu verras bien. Alors, je, pardon, je, je souris par rapport au pseudo. On a Kékéhoff Villebon qui nous dit « Comment faire pour éviter, après un rendez-vous, malgré de très bons échanges et un bon feeling entre les deux, faire abstraction du souvenir d'un coup de foudre vécu dans le passé ?» Coup de foudre. Euh, OK. J'ai tendance à comparer les émotions perçues lors des rendez-vous avec ce coup de foot passé. Ah, OK. OK, pardon, j'ai compris. Oui, euh, très intéressant. Alors, oui, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu n'as pas vraiment oublié des rencontres passées ou en tout cas, tu as un petit peu... Euh Fantasmer dans le sens où euh, bah, cette rencontre est dans le passé et aujourd'hui tu en fais ton référentiel. Est-ce que c'est ça euh, Je pense que c'est ça que tu veux nous dire. Et du coup, tu es tout le temps en train de tout comparer. Et évidemment, ça, ça n'aide pas. Je comprends que ça soit assez euh, bloquant. Alors, comment tu peux faire euh, Pour moi, ce que tu peux faire, c'est déjà te dire que ton coup de fou de passé, il est passé. C'est-à-dire que ça, c'est fini. Alors, garde-le euh, à l'intérieur de toi, c'est un bon souvenir, etc. Mais c'est fini. Qu'aujourd'hui... Dis-toi aussi que si tu es tout le temps en train de comparer, tout le temps en train de penser à ça, tu passes à côté de ce que tu peux vraiment ressentir avec la personne. C'est-à-dire que tu t'empêches de pouvoir vivre des trucs super chouettes, alors certes qui seront différents, euh, qui ne ressembleront pas, mais qui peuvent être tout aussi chouettes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller de, de, dans la plus grande ouverture pour vraiment vivre le moment. Parce que c'est vraiment dans le moment que tu pourras effectivement ressentir qui se passe des trucs quand même plutôt sympa avec cette personne que tu as en face de toi. Maintenant, si tu me dis tout ça et qu'en fait, au fond, euh, c'est pour dire que euh, ton cœur est, est toujours pris par ailleurs, là, bah, laisse-toi du temps, travaille euh, sur, euh, sur ton deuil amoureux, fais ce qu'il faut pour avoir le cœur ouvert justement pour être dans la rencontre. Donc, essaye de, de voir où tu en es, euh, voilà, de te connecter à toi là et de voir dans quel euh, cas de figure tu te trouves. Nat alors, Nat, qu'est-ce qu'il ou elle nous dit euh, J'aime prendre le temps. Ah, bah oui, ok. J'aime prendre le temps et les hommes que je rencontre s'emballent très vite. Qu'est-ce que j'ai mal géré Bah, ça ne veut pas dire que tu as mal géré quelque chose. Euh, euh, alors, ils s'emballent vite, soit parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui illumine et qui sort de toi et qui est très att attractif potentiellement, tu sais bien ce qu'on dit, ce qui est d'encore plus attractif chez toi, même si je ne doute pas qu'il y ait plein de choses attractives, c'est aussi le fait que tu ne sois pas dans la pression. Souvent, les, les, les hommes, ils ont l'habitude qu'on soit là aussi à avoir peur qu'ils ne s'engagent pas, etc. Donc, on leur met une énorme pression. Et en général, c'est bien à ce moment-là, je pense que tout le monde l'a vécu, que, chut, on recule. Donc là, je pense que ça rajoute aussi à ton attractivité. Pour moi, tu n'as pas mal géré du tout. Pour moi, c'est très important que tu communiques, justement. Que tu, que tu dises que toi, tu as besoin, et, et à juste titre, hein, je trouve ça plutôt sain, euh, de prendre ton temps, de vraiment te rendre compte, de ressentir, si tu as envie d'aller un peu plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, et de, et de proposer à l'autre d'être aussi dans cette découverte, je dirais, savoureuse euh, de chacune des étapes qu'il y a à vivre, tu vois. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment pas de remise en question à, à, à avoir dans ce cas de figure, c'est plutôt de la communication qui va être nécessaire pour dire où tu en es et pour dire, bah, essayer de trouver un moyen de se caler entre l'autre qui veut aller vite et puis toi qui veux aller plus doucement. Est-ce que vous arrivez à vous, à vous rejoindre à un endroit ou à un autre Alors, Mello qui dit, comment l'éloignement géographique doit-il être pris en considération de la progressivité de la rencontre euh, alors, euh, l'éloignement géographique. Bah, en fait, j'aurais presque envie de te dire, te pose pas la question tout de suite. C'est ça en fait le truc. La progressivité fait que, alors, enfin, sauf si tu es déjà assez avancé dans, dans quelque chose qui expliquerait euh, voilà pourquoi tu me poses la question. Mais si c'est juste comme ça euh, par euh, anticipation, moi je dirais que c'est trop tôt pour se poser la question parce que justement la question. Moi, j'ai toujours dit, c'est ce que je dis toujours à mes coachées quand elles, elles essayent de mettre des, des conditions géographiques extrêmement resserrées. Moi, je crois que l'amour peut être partout. Je crois vraiment que ça serait absolument dommage euh, de se fermer à la rencontre, aux possibilités de discuter ou d'aller plus loin avec des personnes sous prétexte qu'elles ne seraient pas juste à côté de chez nous. Euh, donc, je crois qu'à ce stade, ce n'est pas très grave. Moi, je crois beaucoup en la vie. Euh, je crois que... Ça n'empêche pas. Alors oui, il y a des confinements qui arrivent, etc. Et il faut faire preuve de plus de créativité, peut être d'un peu plus de patience. OK, mais là, je vous parle de manière générale, de manière générale. Je crois que ça, ça donne beaucoup de croustillants au départ. On, on est tout, tout excité de pouvoir se retrouver lors d'un week-end ou, ou, ou tout ça. Et puis après, petit à petit, c'est au fur et à mesure que la relation se construit, que les, les sentiments se développent, etc. que va se poser la question de l'éloignement euh, géographique. Euh, et dans ces cas-là, bah, faisons confiance à la vie quand on veut trouver des solutions, quand on, vraiment il y a quelque chose qui nous, qui nous appelle et qu'on a le cœur qui bat. Moi, je crois qu'on trouve toujours... Euh, on trouve toujours euh, voilà, une solution. Et du coup, bah, on est bien dans cette notion de progressivité pour ce sujet-là aussi. Alors, Sylvain qui nous dit « Doit-on avouer à une personne qui me pose la question est-ce que je vis en maison ou en appartement que j'ai fait le choix de vivre dans un mobil-home OK. « Car je trouve ça plus agréable que de vivre en appartement en sachant que je vis dans le sud de la France, dont le climat le permet. » Oui. Alors, oui, bien sûr. Euh, et, et tu vois, je voudrais te reprendre sur un terme, ce pas une question d'avouer. Avouer, ça voudrait dire qu'il y, y a une faute ou qu'il y a quelque chose qui est pas, euh, qui est pas bien. Non, c'est plutôt est-ce que je communique Et la réponse, évidemment, tu te doutes de ce que je vais te dire. La réponse est oui. Bien sûr qu'on communique parce que, et, et, et d'ailleurs, de la manière dont tu viens de le faire avec moi. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de pointer du doigt, « Oh, il vit dans un mobil-home. Là, tu es en train d'expliquer, il y a un climat clément, toi, tu trouves ça cool, explique ce que tu aimes dans ton mode de vie. Et pour moi, ça passe crème. Si ça passe pas crème, c'est que vraiment, tu as affaire à quelqu'un de très fermé. Alors, Coco, qui nous dit, « Lorsqu'on sent que les rencontres se passent bien, « J'aimerais en connaître plus sur la personne. Mais poser trop de questions parfois est pris comme précipité. Comment faire la part des choses ?» Oui, alors déjà, bravo pour, te, pour ta prise de conscience aussi, parce que oui, il n'y a rien de pire que euh, le mode mitraillette. C'est-à-dire, question, à peine on a laissé le temps de répondre et je te mitraille, je te mitraille, je te mitraille, je te mitraille. Non, ça, ça fait flipper, vraiment. Ça fait flipper parce qu'il y a une sorte d'urgence. Or, Prenons le temps, il n'y a pas d'urgence dans la rencontre amoureuse. Okay Laisse le temps à l'autre personne de aussi te poser des questions. Et ce que tu peux faire, plutôt que d'être tout le temps dans les questions, c'est aussi de rebondir sur les réponses de l'autre et de parler un peu plus de toi. Pour moi, c'est l'occasion aussi de, de voir s'il y a des choses qui, qui vous parlent à vous deux. Et, et plutôt que de tout vouloir savoir euh, de l'autre, bah, ouvre-toi Parfois, quand on est là-dedans, c'est qu'on n'ose pas s'ouvrir non plus. Non, on profite des réponses pour t'ouvrir, pour partager, pour donner ton point de vue, euh, dire pour toi comment ça se passe, etc. Et puis après, tranquillement, tu peux poser d'autres questions. Ok On a Oumar qui nous dit « Est-ce qu'on peut tout dire au premier message ?» Alors, euh, j'aurais eu besoin de plus de précision à cette question. Tout, qu'est-ce que tu entends partout tout même si je ne sais pas exactement ce que tu, ce que tu veux dire, Omar, euh, la réponse est non. <rire> tout dire, c'est-à-dire quoi c est, c est, Je vais prendre, bon, c'est une image qui me vient. C'est comme si on a à peine dit bonjour qu'on est tout nu. Non, en fait, euh, ce n'est pas comme ça. Premièrement, parce qu'encore une fois, il y a une notion de progressivité, de « je fais rentrer dans ma sphère intime petit à petit euh, ». Et deuxièmement, parce que euh, bah, ce qui est croustillant, c'est défeuillé, si je reprends cette métaphore. Ce qui est croustillant, c'est petit à petit, d'en découvrir plus sur l'autre, d'en lui faire découvrir sur nous, et qui est cette espèce de montée en puissance. Donc, tout dire... Alors, je te réponds non, ça ne veut pas dire est-ce que je dois cacher plein de choses Je ne suis pas en train de te répondre par la dissimulation. Par contre, il y a une différence entre cacher et ne pas tout dire. Et je crois que là, il faut faire preuve, effectivement, de progressivité, encore une fois, et de subtilité. Et d'elle, qui nous dit... Comment aborder le sujet du faible désir de parentalité ah Bah Là, c'est pareil. Ça, c'est un sujet, c'est pareil. Euh, tout de suite. Tout de suite. Et j'aurais tendance à te dire dans ton profil mythique de pouvoir vraiment euh, répondre à soit bah, je ne veux pas d'enfants, soit rien n'est décidé. Euh, voilà. Mais c'est très important parce que ça, ça peut vraiment faire partie des... Quelque part, des conditions pour les personnes qui recherchent vraiment une relation sérieuse, celles qui ont vraiment ce désir d'enfant, c'est important qu'elles sachent en face si la personne elle a ce désir aussi. Et, et moi, je trouve que c'est vraiment bon pour aucun des deux de ne pas le dire au départ. Donc euh, vraiment, euh, dès, dès le profil ou, ou très vite, euh, C'est vraiment important. Et avant de faire cette réponse, voilà, mais je pense que tu t'es déjà posé la question. Est-ce que vraiment, si tu rencontres le grand amour, est-ce que tu n'en aurais pas envie Ou est-ce que peut-être En tout cas, essaye d'être au clair avec toi-même. C'est souvent un sujet sur lequel on n'est pas tant au clair que ça en soi. Et être assez clair avec l'autre euh, très vite. Alors, j'attends la prochaine. Alors, OK. Nénuphar 4 qui nous dit « Cela fait longtemps que je vis seule, certaines habitudes s'instaurent, pourrais-je éventuellement revivre avec quelqu'un ?» Oui, alors ça aussi c'est quelque chose que je rencontre beaucoup, c'est finalement, même si parfois on souffre de la solitude, qu'on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, aussi il y a un certain confort à être tout seul, on a nos petites habitudes, on n'a pas de concessions à faire, on est, on est bien dans notre petit nid dans notre petit cocon. Pourrais-je éventuellement revivre avec quelqu'un c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Est-ce que dis-toi que tout est possible, que peut-être que tu en auras envie, peut-être que tu n'en auras pas envie, et que dans les deux cas, en face de toi, tu peux trouver des gens qui sont dans la même optique, en fait. Moi, je crois surtout aujourd'hui qu'il n'y a pas un modèle euh, unique de couple. Donc, dis-toi tout est possible, et dis-toi qu'en tout cas, tant que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui suscite ton intérêt, tu ne peux pas vraiment savoir si tu en auras envie ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est pas parce qu'on a pris des habitudes, euh, parce que euh, finalement, on est dans ce, dans ce confort, que ça ne change pas. La rencontre amoureuse, l'amour, ça peut changer énormément de choses. Et, et soit dans cette ouverture, de te dire, tu n'en sais strictement rien de ce que tu voudras si quelqu'un fait battre ton cœur. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions Eh bien non, je crois que c'était la dernière. C'était la dernière question. Euh, alors, je sais que vous avez été très nombreux à poser vos questions. Je sais qu'on n'a pas répondu à tout, mais on a essayé vraiment de, de répondre au, au maximum. Euh, ne soyez pas déçus si, si on n'a pas répondu à vos questions. Euh, on va se retrouver assez vite. Il y a des prochains live coaching qui vont, euh, qui vont se faire. Je vous révèle, mais je crois avoir un peu euh, spoilé le truc tout à l'heure, je vous révèle euh, le sujet de, du prochain live qui aura lieu au mois de juin. Ce sera le sujet du profil. Ça aussi, je sais que vous êtes très nombreux euh, à, attendre, euh, à attendre ce sujet. Euh, vous serez prévenus, donc soyez bien en alerte par rapport aux mails. Vous verrez passer euh, des mails pour vous prévenir du, du prochain live. Euh, autre information importante, euh, d'ici une semaine à peu près, le replay sera en ligne, vous recevrez aussi euh, une communication pour vous dire que c'est fait. Moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous vous êtes reconnu, si vraiment vous êtes dans tous ces cas de manque de confiance, je vous conseille vraiment d'aller re regarder le replay, de vous imprégner de tout ça. Encore une fois, les questions d'état d'esprit, c'est vraiment des questions euh, de... Euh, j'ancre les choses. Okay Donc, n'hésitez pas à revoir des choses, à vous réimprégner de tout ça, à, à retravailler sur votre état d'esprit et je pense que ça va vraiment vous aider à, à avancer. Donc on arrive à la fin de ce live, ce live et du coup je voudrais vraiment vous dire un, un dernier mot. Qui est de vous remercier. Euh, vous remercie pour votre présence, vous remercie pour votre participation active. Euh, voilà, avec toutes vos questions, il y en a eu beaucoup, les likes, euh, les réponses au sondage, etc. C'était vraiment euh, très agréable pour moi d'être dans, dans un mode comme ça de, de partage et d'échange. Et, et j'en profite aussi pour euh, dire un grand merci à Mythique pour la confiance qui m'est euh, témoignée et, euh, et pour le fait d'avoir cette opportunité de vous accompagner un peu plus loin sur votre chemin de la rencontre. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live coaching.